Chez Técalia, on a débuté à peu près 5-6 ans en connectant euh, différents équipements lourds, justement, comme je disais, les faux, les redresseurs, les systèmes de bassins, les, les, les robots. On a quatre robots KUKA. Euh, donc, on a commencé en mode lourd. Euh, on va commencer une phase 2 prochainement avec euh, l'Internet des objets, mais de façon plus léger et euh, de façon plus moderne, je dirais. Donc, euh, l'Internet des objets modernisé, je dirais que c'est plus simple, rapide, plus efficace. C'est énormément moins coûteux que ça l'était voilà, 5-6 ans qu'à nous on l'a commencé, mais chez Técalieu, quand on l'a commencé, on était très, euh, énormément d'avant-garde et là on veut continuer notre avant-gardisme et on s'en va vers la phase 2. Dans la vie de Técalé, on a eu des gains de façon importante. Les principaux gains, évidemment, euh, c'est d'aller chercher les données, de connecter ces données-là puis de mettre en contrôle notre procédé. Le pro les pro différents procédés qu'on a chez nous, euh, je donnais l'exemple tantôt le plaquage. À la suite à un plaquage, on doit mettre des pièces euh, dans le four, euh, les délais entre les deux procédés, les, les, les captures de température, les clients ont accès à l'ensemble de nos données en temps réel et de façon euh, synchrone, je dirais. Euh, dans le passé, les données étaient, étaient analogiques, donc la majorité des entreprises de notre domaine, l'ensemble des données sont analogiques. Dans notre cas, à nous, sont 100% digitalisées, donc notre procédé est 100% digitalisé. Évidemment, il reste des personnes qui doivent faire bouger et mettre les pièces dans chacun des… et ça, c'est notre phase 2. On s'en va vers de l'automatisation un peu plus avancée. Dans d'autres gains qu'on a eus, euh, on, est, on est arrivé à travers ces données-là à automatiser différents procédés, dont le procédé de planification. Donc, dans le passé, on avait trois planificateurs. Aujourd'hui, on n'a on plus aucun planificateur. À travers l'ensemble des données, on a automatisé le procédé de planification et on a formé chacun de nos superviseurs et nos chefs d'équipe à utiliser efficacement les données pour arriver à faire de l'ordonnancement euh, quotidien à travers chacun des départements puis à être à proximité des clients à travers les besoins de ces clients-là.